Bien, allez, bonjour à tous, du coup une vidéo pour euh, continuer l'explication de trader qui avait repris mon graphique sur les différentes euh, répartitions des fluctuations en fonction des différents types. Donc suivant le type 1, c'est-à-dire lorsque on a BC qui est plus petit que AB, et type 2 lorsque euh, BC est plus grand que AB. Donc du coup on voir les. À partir de ces deux types, on peut voir les différentes fluctuations. Et je voulais vous montrer euh, dans cette vidéo et bien justement, et bien justement, comment est-ce qu'on pourrait exploiter ce graphique pour à peu près se faire une idée de, du marché. Donc du coup, j'ai mis le, les liens des, des fichiers, je les mettrai dans la description et si jamais j'ai oublié quelque chose ici, je compléterai euh, si j'ai oublié. Donc bah, merci à Trader d'avoir repris mon, mon travail, enfin en tout cas mon, mon exemple. Bah, alors du coup, cet exemple-là, je l'ai fait bah, du coup, en partenariat avec, euh, avec Hervé, d'accord, et le but c'était euh, donc euh, bah, d'étudier le marché, donc allez voir sa chaîne, elle est vraiment, vraiment très pédagogique et très claire, et ça le Trader aussi. Alors... Euh, on avait avec Hervé complété la zoologie en quelque sorte des différentes fluctuations en prenant le, deux fluctuations particulières de la S, H et X puisque la S finalement, suivant le niveau de A, on pouvait avoir de K. Donc du coup c'était un jeu de mots. Et, et, et donc voilà, comment est-ce qu'on peut euh, à peu près étudier toutes les, toutes les caractéristiques Donc si on enlève la H et la X, on a les fluctuations de soda et si on met la H et la X, on a un peu plus, plus précis. Donc on a, on a, on, on a voulu euh, aller voir plus loin, donc on a fait quelques statistiques. Et donc du coup, si je reprends exactement donc, ce, ce tableau-là, j'ai je je, pris le, les, les données du PX1 et je les j'ai euh, ai, ai tracé les fluctuations dessus et puis j'ai regardé combien, était, euh, combien avait CD sur BC de temps et combien avait AB sur AC de temps. Donc je prends une fluctuation au hasard, donc je regarde, je regarde le ratio CD sur BC et AB sur AC et ça me donne un point. Et du coup, je, je, je, je mets un point par exemple, hop, je mets un point ici et puis... Et du coup, ça complète. Euh, ça complète le... pardon... Euh. et du coup ça, com ça complète un... <rire> la, la grille et donc plus je prends de fluctuations, bah, plus, plus les points vont apparaître euh, sur cette grille là et puis je vais en sommant, donc en stackant les différentes, euh, différentes fluctuations que, que j'obtiens sur le PX1, j'obtiens un graphique qu'on appelle un unit... Ed, euh, ed, ed map. <rire> Et du coup avec des pourcentages, donc là c'est le graphique du PX1, j'ai pris sur Yahoo, j'ai mis les, les données et le, et le programme en, en lien dans la description. Euh, du coup on voit que, du coup on, on a le même, le, même, le même graphique, mais avec euh, une illustration différente. Donc là j'ai pas encore remis les zones, je vais vous expliquer. Donc on voit que la plupart des points ici se situent euh, avec des ratios de CD sur BC et de BC sur AB. Et bien entre, bah, dans une zone, je, je sais pas moi... 500, 500%, donc BC sur AB, en gros, il euh, y en a plein qui sont en dessous de 500% en ratio, et CD sur BC, pareil, plus petit 400%. Donc en fait, on voit que la plus grosse partie se résume autour, bah, bah, finalement, des 100%. Donc c'est-à-dire là où se trouvent les P, les N, les, les S, etc. Donc voilà, Donc il y a des exceptions, donc ici, je ne sais pas si, en zoomant, on voit qu'il y a un, une petite partie, donc là, ça va être les gros, gros mouvements, peut-être le crash de, de 2008, je sais rien. Et puis il y a d'autres exceptions. Euh, comme ce sont des fluctuations, du coup, euh, les, les, les points sont en double. Puisque euh, si vous avez une fonction ABCD, du coup, vous avez ABC pour la première fluctuation. Et si la fluctuation d'après, c'est euh, BCDEF, du coup, vous, euh, oui, BCDE plutôt, vous avez B qui devient A, B, euh, C qui devient B, etc. Donc, finalement, ce sont les mêmes, il y, y a deux fois les mêmes petits, euh, les, mêmes, les mêmes points, en fait, les mêmes exemples. Et je vais vous en parler pourquoi, est -ce que, bah, finalement, qu'est-ce qu'on obtient avec ces deux mêmes exemples. Donc, donc, voilà. donc du coup, on va se focaliser sur, euh, sur cette zone-là et, et voir ce que ça indique sur le marché. Donc j'ai fait des binages de 5, 5%, mais on pourrait faire un binage de plus. donc C'est-à-dire qu'on tous les points qui sont entre, par exemple, euh, s'il y a 92, eh bien, je vais le mettre dans l'intervalle 90-95. Si c'est 93, pareil, dans le même intervalle. Et du coup, je vais, je vais comme ça, euh, sommer deux points qui ont un pourcentage proche euh, par intervalle de 5%. Euh, J'ai zoomé sur la zone, du coup en rouge avec la plus de points, et du coup on voit que, bon alors ici c'est un binage de 15, c'est pour en gros avoir une idée globale de où sont situés à peu près les les les, les points, plus précisément. Donc du coup les, la probabilité de tomber sur un sur une fluctuation avec CD sur BC d'autour de, de, de 75 à 100%, à 100 est plus élevée que si vous avez CD sur BC de 300%. Donc en gros la probabilité que l'on ait une fluctuation euh, elle se situe euh, plutôt ici, dans les, dans les, zones, euh, dans les zones claires, jaunes. Je n'ai pas trop regardé exactement comment est-ce que le, le programme faisait pour.. Enfin euh, que signifiait justement l'échelle de, des couleurs, mais en gros plus, plus c'est clair, plus la probabilité est élevée. Donc on voit qu'on peut quand même avoir une idée euh, de ce que l'on obtient. Donc si on met plutôt les points, justement, les les où sont les fluctuations P, N, S, R, Y du coup en, en zoomant sur la zone et puis en détaillant donc la, la limite c'est les 100% donc si on a ici sur l'axe BC sur AB 100% en haut on a les types 2 et en bas les type 1 et pareil sur l'axe euh, horizontal c'est sur BC ici on a les types 1 et là on a les types 2 donc du coup si on a type 1 plus type 1 là ce sont les P si on a type 1 plus type 2 euh, du coup là ce sont les S euh, type 2 plus type 1 d'accord on prend d'abord BC sur AB pour le premier mouvement. Là on a les S, là on a les types 2, type 2, donc c'est les Y, et là on a type 1 puis type 2 donc les N. Donc voilà la répartition que, que l'on a. Donc on, bon, on peut on peut zoomer, dézoomer, etc. Mais on peut voir à peu près ce, que, ce comment se répartit les points, surtout le CAC, de 1990 jusqu'à jusqu hier, enfin jusqu'à vendredi. Voilà. Donc du coup. Euh, on, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez prendre n'importe quel actif et puis euh, et puis exactement faire ce même, cette même étude là, vous avez faut tracer les fluctuations et puis une fois que les fluctuations sont tracées, on peut étudier. Donc euh, juste pour séparer les, les h et les x, donc là ici on a la zone tout le carré rouge en haut à gauche, c'est la zone des s et puis j'ai juste cherché à, comprendre, cherché à comprendre où étaient les h et les x et en fait comme on bah, on a une relation inverse dans les ratios, donc c'est pour ça qu'on a une fonction inverse qui sépare. Alors j'ai expliqué mon raisonnement ici, donc le, le cas limite c'est quand les, les deux, ben, A et D, on sont au même niveau, et puis on a, on a du coup, justement le cas limite c'est lorsque AB égale CD, et puis on voit qu'avec les ratios, si on, si on fait apparaître les ratios, on a une relation de BC sur AB égale 1 sur CD sur BC, c'est-à-dire une relation 1 sur X, et du coup la, la zone de séparation est ici. Et puis après pourquoi est-ce que les H sont en haut et pourquoi les X sont en bas Et bien on refait la même, le même raisonnement, les H, c'est lorsque CD est supérieur à AB, on, on, apparaît, on fait apparaître les ratios, et du coup, on voit qu'on est en H lorsqu'on est au-dessus des 1 sur X, donc du coup, on est au-dessus de la zone 1 sur X. Bon, c'est un peu mathématique, mais euh, retenez surtout que ici, vous avez les S, les Y, les N et les P. Donc, une application possible, mais, eh bien, c'est si jamais... Alors, je l'ai mise ici. Donc, si jamais vous, vous voyez un mouvement ABC, dans, qui a un, qui a, avec un ratio de BC sur AB de 40-45%, du coup, vous cherchez en regardant la ligne, quelle est la probabilité d'avoir euh, CD sur BC. Donc, quel est le type, euh, quel est le, le mouvement euh, de CD par rapport à BC. Et on voit qu'en regardant, c'est une zone, il hein, ne faut pas, faut, pas, faut pas prendre exactement, parce que du coup, suivant le binage, on a, on a des zones différentes. Mais grosso modo, on voit qu'ici, au niveau des 70-75, on a, on a une zone un peu plus probable que, que celle de, de 20-25. Et puis pareil, euh, dans le cas où donc dans, dans une autre zone, on a ici 130, 135. Donc du coup, ça veut dire que si vous faites une, une P, donc ABC, pardon, et que vous faites, ça se suit par une P, alors le mouvement suivant est tel que CD sur BC va être autour de 70%. C'est-à-dire que le retracement de CD sur BC est, est inférieur à 1. Donc du coup, de, enfin, et, et du coup le retracement c'est 70%. Donc vous avez une P et vous pouvez vous pouvez à peu près prédire la, la plus forte probabilité de, de la figure. Et pareil, si jamais vous, vous attendez à une N, en fait, vous pouvez voir que la, la plus forte probabilité, donc une fois qu'on a un ratio, euh, pardon, un ratio de BC euh, sur AB de 40, 45% et que vous prévise, prévi, euh, prévoyez pardon, une fluctuation N, du coup, vous voyez que euh, la plus forte probabilité, c'est dans cette zone-là, donc c'est autour de 125-130% comme retracement. Donc du coup, là, vous, vous avez CD qui est largement supérieur à BC, et puis euh, vous pouvez à peu près prêter le niveau. Donc voilà en pourcentage, donc c'est pour que ce soit relatif, mais vous pouvez appliquer ça. Euh, appliquer donc en gros, ce graphe-là, cette heatmap, ça permet de, de trouver à peu près les, les points, donc les configurations des fluctuations qui sont les plus probables. Donc là où c'est le plus clair, c'est plus probable. Ok, donc 70%, 130%, donc, moi j'avais pas du tout regardé, euh, c'est ce qu'on voit là maintenant. Mais je n'avais pas fait gaffe. Donc moi, ce que je me suis amusé à faire ensuite, c'était de, de projeter de, de, de projeter alors, sur chacun des axes. Donc par exemple, en gros, c'est euh, de regarder la distribution des ratios CD sur BC. C'est-à-dire, le le, en, en, sur toutes les fluctuations possibles du CAC 40, euh, quels, quels étaient les rapports CD sur BC et puis BC sur AB. Je dis que c'était les mêmes. alors Non, je peut-être pas dit. Je l'ai mis en description, puisque c'est les, les mêmes. Parce qu'en fait, euh, ABCD... Euh, B devient A et C devient B pour une fluctuation suivante. Donc en gros, on a euh, les deux distributions BC sur AB et CD sur BC sont, sont identiques. Donc ce que je veux dire, c'est que les distributions, c'est quand vous prenez tous vos exemples et là vous sommez dans cette colonne là tous les tous les points qui ont CD sur BC entre 10 et 15 et du coup ça vous donne une certaine, une certaine valeur. Vous sommez tous les points entre 70 et 75, d'accord Donc là c'est les, toutes les fluctuations. Ici il y en a il y en a plusieurs et du coup vous sommez et vous avez un autre un, une autre valeur. Et puis du coup, comme ça, en fait, vous pouvez construire euh, ce qu'on appelle une distribution. Donc voilà celle que j'obtiens. Alors on peut faire des calculs. Euh, ici c'est alors BC sur AB et CD sur BC. Donc lorsque le, ra le ratio est plus petit que 1, donc de 100%, c'est-à-dire que, eh bien, vous avez votre, euh, votre courbe qui est plus plus petite que euh, le, le point C est plus petit que AB. Donc ici, ce sont plus les zones de retracement et en moyenne les retracements sont de 60,73% alors là sur le cac avec mon choix de vague, qui correspond à celui qu'avait avait défini oui. donc, du, donc je disais que en faisant hop, pardon, en faisant ces ces, ben ces calculs numériques d'accord on peut avoir des statistiques, des statistiques et on voit que la répartition des, des ratios est suivant ce, ce, cette courbe là donc ce site histogramme alors, alors, donc, la moyenne des retracements, c'est donc, je, je parlais, euh, 61% à peu près. Euh, et puis la moyenne de, de la distribution, donc en gros, le ratio CD sur PC, sur en moyenne, donc à très long terme, c'était de 127%. Donc, qu'est-ce qu'on obtient euh, à peu près Eh bien, vous voyez que, euh, juste, ce, alors, je ne suis peut-être pas clair, mais ces deux valeurs-là, c'est exactement ce que je retrouvais ici. Alors, est-ce que c'est une, est une coïncidence ou pas, mais en gros, les, les 70% ici sont le plus probable autour des 70%, et bien c'est deux retracements, donc du coup ça compte double, donc une, une vague P, on est d'accord que c'est deux retracements, euh, l'une pour C, l'autre pour D, et donc du coup c'est pas un peu, c'est pas étonnant du coup qu'on ait euh, 70%, et puis après CD sur BC, du coup pourquoi est-ce qu'on est -ce qu 127% et eh bien pareil, on retrouve les 130% puisque du coup la vague N c'est le, le donc on a un premier retracement de 70% et puis un retracement de, de plus grand de type 2 ensuite. Donc 130% c'est pas non plus étonnant. Donc on c'est pas étonnant de retrouver les, les deux valeurs. Après je me suis amusé à regarder, bah tiens, si on a un retracement de 61% et puis une, une, une un, un, un CD sur euh, BC de 127%. Qu ce Qu'est-ce qu'on obtient comme euh, comme résultat où est la target Donc j'ai pris une vague AB de 0 à 100 pour faire du pourcentage. J'enlève 61 de retracement donc j'arrive à 30, 39 et puis là j'applique les 127 Donc les 127 des, des, des Alors pourquoi j'ai pris ça Attendez. Ah, pardon. Donc là on a on a 61 euh, baisser vos 61 donc si on applique le 127 pour CD du coup on arrive à un résultat de 77.5 donc la, la vague CD fait 77.5 donc par rapport à, à A, donc au niveau 0 donc au ni où on rajoute directement au niveau 39 on arrive à à la valeur de 116.5 donc qu'est-ce que ça veut dire c'est qu'en regardant les fluctuations euh, pardon les distributions des, ra des différents ratios des, des différents types du coup on voit que euh, en théorie enfin en tout cas là, mon analyse dirait que en gros on arrive à des à des niveaux qui sont en dessous de la target n parce que si on applique 0 à 100 à partir de 39 la target n elle a comme objectif 139 donc statistiquement ce que ce que veut dire ce graphique c'est qu'il me semble c'est que lorsque l'on fait une fluctuation n il ne faut pas s'attendre à ce qu'une target n soit soit applicable et du coup hier soir j'ai voulu euh, aller voir si c'était vrai donc faut faire à peu près le même le, le même c'est une vieille analyse que j'avais déjà faite un peu avec Hervé mais on n'avait pas poursuivi et donc j'ai voulu aller voir euh, plus tard donc j'ai eu quelques quelques, <rire> quelques temps de latence mais j'ai fait l'analyse ce matin et je vais vous présenter dans la deuxième partie de la vidéo donc pour résumer ce que, ce que je veux vous montrer ici c'est que lorsque vous, vous analysez du coup, du coup les différentes euh, ratios de retracement ou, ou, enfin des types 1 et des types 2 plutôt du coup, vous pouvez avoir ce qu'on appelle une heatmap, c'est-à-dire que c'est la, pro la probabilité... Enfin, vous voyez la probabilité de faire telle ou telle fluctuation suivant le type qu'elle a. Donc c'est dessiné par ce, cette heatmap-là, et vous pouvez séparer en zones. et vous savez, avec ce que je vous ai montré, que, que, à quoi s'attendre, quelle, quelle est la probabilité d'avoir euh, quoi comme valeur de D suivant ce qu'a fait l'or en type 1 ou en type 2. Donc là, j'ai présenté pour la fluctuation N, mais on pourrait très bien regarder pour les Y et les S. Euh, séparer les deux. Donc là, je l'ai pas fait, mais je vais en reparler peut-être plus tard. Je vais faire la deuxième vidéo qui permet d'expliquer, enfin non, qui permet de regarder quels sont les targets euh, possibles, et en fait, euh, est-ce que on a bien statistiquement le fait que la target N ne soit pas vraiment euh, la plus probable à atteindre C'est-à-dire que ici, est-ce que c'est vrai qu'on a généralement une fluctuation N, mais sans atteindre la target N en, en, en, en, plus, en, en plus probable donc bah, je, je vais m'arrêter là et puis je fais la deuxième partie.